Bonjour, je m'appelle Monica Stanchikaïte et je viens de la Lituanie. Uh, je suis venue en France en fait, pour un projet de volontariat euh, qui s'appelle Service Volontaire Européen avec euh, Erasmus. Plus. Je voulais dire que le motif principal, c'était la langue. La meilleure façon à apprendre, en fait, c'est d'aller bah, directement dans le pays. Et vu que j'ai appris un peu un français au collège, j'ai voulu un peu reprendre, en fait. Et la galère, c'est le logement, surtout. Lyon, apparemment, il est une ville première, ils disent statistiques, première ville étudiante. Donc, on a une grande compétition pour, pour le logement. Le moment quand j'ai réalisé qu'en France, je peux, à Lyon en fait surtout, je peux me sentir comme à la maison. Euh, j'ai des amis ici, j'ai bah, créé un peu mon zone de confort et je me sens bien. Donc finalement, le travail me plaît, mes collègues, mes amis, donc c'est pas important en fait où je suis. Je suis bien ici. Je viens de la Lituanie. c'est un petit pays, il y a des gens qui connaissent, il y a des gens qui ont déjà visité mon pays. Mais quand je dis que je viens de là, c'est pas forcément chacun qui, qui visualise en fait c'est où. Et en fait, ce que j'ai appris que euh, euh, c'est surtout des, c'est un peu des petits en fait qu'ils m'ont dit. Il y a une règle ou un indice en fait comment on veut se souvenir que tous les tri trois pays baltes c'est dans l'ordre alphabétique. Donc c'était bien drôle en fait. Et maintenant quand je dis je viens de la Lituanie et j'explique en fait aux gens. lancer en fait, à partir de la zone de confort, parce que c'est juste à se lancer, c'est difficile. Mais une fois on teste, on essaye, après c'est difficile à arrêter, donc c'est dangereux.